Après qu'on me l'ait demandé à de très très nombreuses reprises, aujourd'hui, on va parler de la licence qui défraye la chronique depuis deux ans, de ce monument du jeu vidéo qui fait parler les puceaux. Tu connais pas Undertale Tu regardes ma vidéo sur un Minitel ou ça se passe comment Undertale est un jeu indé en 8 bits développé par Toby Fox Il est disponible sur Steam depuis le 15 septembre 2015 Avant toute chose, il faut savoir qu'Undertale est un jeu en anglais Et Toby Fox ne s'est pas gêné pour utiliser de l'argot par-ci par-là Du coup, si tu n'es pas à l'aise avec l'anglais, pour profiter pleinement de ce jeu Tu auras besoin du patch FR qui a été réalisé par des fans de la licence Le lien vers leur site contenant le patch est dispo dans la description Leur travail est absolument énorme et en plus de ça, il est gratuit à croire qu'il existe encore des gens foncièrement bons sur cette planète de merde Ce qui est incroyable à observer avec Undertale c'est le nombre de joueurs qui ont été marqués par cette licence Si tu te balades pendant plus de deux heures sur internet tu es obligé de tomber sur quelque chose qui vient de ce jeu Il y a toujours une vidéo Youtube qui n'a aucun rapport avec Undertale avec en fond une musique d'Undertale Comme ce gros connard qui parle des rêves avec une musique d'Undertale en fond Si cette licence a marqué autant de joueurs c'est principalement grâce à l'ingéniosité de Toby Fox Et si les youtubeurs utilisent les musiques de Toby Fox c'est parce qu'elles sont libres de droit. Ah ouais, ces crevards, ils aiment pas donner leur pognon L'histoire d'Undertale est un scénario riche Qui peut paraître manichéennement classique au premier abord Je suis pas sûr que c'était français Ce que je viens de dire Une guerre a autrefois opposé les humains et les monstres Les humains victorieux ont enfermé les monstres sous terre Dans l'Undertale Dès le début du jeu, on incarne un jeune humain qui est assez stupide Pour tomber dans le seul putain de trou de merde Qui mène à l'Undertale Le but est donc simple, explorer ce monde pour trouver une échappatoire A travers ce périple, on rencontre de nombreux personnages Très attachants, dans Riel, Sans ou papyrus par exemple. Certains personnages font preuve d'un humour assez atypique dans cet univers globalement sombre et cynique. Et là où se trouve la subtilité d'Undertale, c'est qu'il est possible d'explorer ce monde de plusieurs façons. On peut se la jouer fils de pute à tuer tout ce qu'on croise ou à l'inverse se débrouiller pour épargner tout ce qui nous agresse pour faire notre BA de la journée. Notre comportement tout au long de la partie aura de grandes conséquences sur la fin du jeu. Ce sont les fins de ce que les joueurs appellent les parcours pacifistes, neutres et génocides. En résumé, pour faire une run pacifiste, il faut épargner tous les PNJ agressifs et faire 2-3 trucs sympathiques en plus. Dans la run neutre, il faut se contenter de jouer normalement sans accomplir d'action particulière. Et dans la run génocide, il faut tuer absolument toutes les formes de vie de l'Undertale. Ces fins alternatives permettent à Undertale, si le joueur est curieux, de proposer pas moins de 80 heures de jeu pour tester tout ce que l'on peut faire. Une chose que j'apprécie avec Undertale, c'est que Toby Fox n'hésite pas à briser le quatrième mur avec un énorme lance roquette Sans a par exemple la capacité d'appréhender le scénario des autres univers. Et par scénario des autres univers, j'entends les autres choix que le joueur aurait pu faire pour ce qui est de tuer ou de laisser la vie sauve aux monstres. Et du coup, tu dois te une question mais comment qu'on fait pour épargner les méchants monstres et c'est là que le gameplay d'undertale devient intéressant comme dans un rpg classique le jeu est découpé en deux grandes phases les phases d'exploration du monde et les phases de combat contre des monstres en se baladant sur la map on a une chance aléatoire de déclencher un combat contre un ennemi et ces phases de combat sont assez inédites par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir les combats d'undertale comme dans un final fantasy classique se déroulent au tour par tour mais là où undertale surprend c'est que d'une part notre tour de jeu propose un très large éventail d'actions attaquer fuir parler utiliser un objet c'est d'ailleurs grâce à ça qu'il est possible de jouer à Undertale sans tuer le moindre ennemi. Et d'autre part, pendant le tour ennemi, il faut esquiver les coups. Le jeu prend alors la forme d'un hack and slash où l'on contrôle notre âme, représenté par un petit cœur et où l'on doit esquiver les assauts ennemis en se baladant dans une zone délimitée. Et encore ça, c'est le principe de base. Avec l'avancée du jeu, ce système est parfois modifié, entretenant la surprise. Personnellement, je trouve la difficulté d'Undertale assez bien dosée. Le début se fait tranquillement et la fin nous propose de réels challenges. Certains boss sont plutôt retors à combattre. D'ailleurs, en parlant des combats contre les boss, je trouve ces combats très bien réalisés. Bien après avoir Fini Undertale, on se souvient nostalgiquement De certains combats, et les musiques participent Pleinement à cette immersion, en fait, plus généralement Toutes les musiques d'Undertale sont incroyables Elles sont tellement bien qu'on en retrouve des milliards De remixes sur le net, ces musiques 8 bits Collent parfaitement au jeu, parce que comme je le disais Plus tôt, Undertale est un jeu en 8 bits Dans lequel notre personnage évolue en 2 5D Et euh, on va pas se mentir, graphiquement Undertale, c'est dégueulasse Mais bon, le reste est tellement bon Qu'on finit par s'habituer et même à apprécier Je me suis souvent surpris à trouver des endroits D'Undertale assez jolis, mais euh, on se calme, hein. objectivement, ça reste moche. Pour conclure, je dirais qu'Undertale est un jeu très riche qui mérite son succès. Une réalisation soignée avec une superbe histoire. Et en plus de ça, Undertale a d'autres atouts. Rien que pour teaser, je pourrais évoquer les nombreux easter eggs disséminés par-ci par-là qui ont donné de pures érections à tous les théoristes et analystes du jeu vidéo. D'ailleurs, si tu as envie de continuer ton voyage sur YouTube avec du contenu en rapport avec Undertale, je t'invite à regarder la vidéo du copain Z-Tram qui a fait une excellente analyse de ce jeu. Et pour ma part, je te dis à la prochaine, dans une prochaine vidéo. <musique> What the